Du, du, du, du, du Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Oui, je me suis rasé les cheveux. Donc euh, voilà. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer, mes vacances sont terminées Donc je suis un peu dégoûté Mais euh, alors sachez que tout ce qui est dans les méga packs je, C'est pas encore parti Alors ça je vais vous dire à peu près ce que j'ai eu euh, Donc bien sûr Dans les codes du dueliste et dans les duelistes légendaires 2 Voilà tout ce qui me reste parce que j'avais une petite dette envers quelqu'un Donc elle est passée en priorité dans les codes du déliste me... donc euh, sachez que euh, je ne serai pas là avant le mois de décembre donc euh, recontactez moi au mois de décembre Trap Tricks Népante en une fois enfin Mantis pardon après Horde de Chiens de Chasse Vendetteur en deux fois Cobra Twist Gookie Rico le combattant, seigneur lumière du crépuscule. Alors, euh, Riff Scorpio Gookie. En deux fois. Capitaine motivateur. En deux fois aussi. Ah, une deuxième traptrice mentiste, j'avais pas vu. Dragon cracker. Re-ex Sorcier Cybers Assassin re -vendateur. En deux fois Oui au mois de décembre je ferai euh, euh, Dès le début de mes vacances je ferai le trade binder. DDD Alexandre Grand-Roi des Rafales En une fois El Clair, roi suprême dragon, en deux fois. Milus radieux, en une fois. Gouki, le grand ogre, en une fois. DDD, César, grand roi des vagues, en trois fois. Venin affamé, roi suprême dragon, en deux fois. Dragon aux yeux impairs, roi suprême du dragon, Anéantissement aveugle, en une fois. Trappe de rupture, en deux fois. Rappel, en deux fois. Éradication du crépuscule, en une fois. Et rematch gookie, en une fois. Donc ça... Ça, je vais les mettre dans la boîte comme ça c'est fait après dans les duelistes légendaires c'est tout ce qui me reste aussi pareil donc assaut amazones en 1 2 3 4 5 6 7 7 fois assaut amazonès en sachant qu'il va y avoir des fusions pour les amazones voilà oh Rage de Kiryushin, 1, 2, 3, 4, 5 En 5 fois v Vide Mekaroïde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En 7 fois, la Vide Mekaroïde Appel Urgence Roïde, en 1 fois Baleine Citadel, en 1 fois Lien DHO 1, 2, 3, 4, 5, 6, En 6 fois, la carte de piège que j'ai découvert. Lien D2O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 fois aussi, je vous montre que les rares. Hein. Les, les communes, je les ai x fois, donc euh, voilà. C'est euh, le plus important, je crois. Attaque furtive des mers. De mer. Un, deux mers. 1, 2, 3. En 3 fois. Donc là je vous montre. Hein. Je les ai bien en 3 fois. Toujours pour la transparence. Appel Amazonès. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 fois. mixroid 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 fois. Mixroïde. Duothérian en une fois Dragon de l'eau rassemblé en une fois Super véhicule roide, base mobile en deux fois Alors attaque furtive des mers j'en ai une de plus J'avais mal trié Pêcheur légendaire 2 en une fois Et enfin canon cyber ténébreux que je trade parce que... Voilà. Je vais vous montrer moi ce que j'ai gardé dans... Est-ce que j'ai tout Oui. Je vais vous montrer ce que j'ai gardé moi dans... dans tout ça. Inferno cyber ténébreux en deux fois. Dragon cyber ténébreusement en une fois. Tranchant cyber ténébreux en deux fois. Corne cyber en deux fois Canon cyber en trois fois Griffe cyber-ténébreux en trois fois Que cyber-ténébreux en deux fois Voilà, et le dragon-bomb topologique aussi Voilà, que j'ai... Euh... C'est des cartes que j'ai gardées et après, bien sûr, on va passer au récapitulatif de tout ça. Des MP17, en sachant qu que rien n'est parti. Malheureusement. Barrage Zodiac. Barrière dimensionnelle. Dragon blanc aux yeux bleus. Troisième génération. Peau des désirs. Enfin, c'est peau des désirs, ouais. En deux fois, je sais. Esprit du vent d'automne Fusion métalphose Lector P pendule le dragon seigneur Dirige force maximum Pan-Chino-Baron Fusion métalphose pure Pierre blanche ancienne Cyclone cosmique, DDD Savant Thomas, combinaison métalphose, Mortier Tigre Zodiac, Magicien sombre, en troisième génération, Peau des désirs donc on l'a déjà vu, c'est le deuxième, Monde des rêves, le Jeton Yugi. Illusion magique. Magicien Sombre Toon. Un, un deuxième lecteur pour Mille Seigneur Je vous le montre vite fait. Taureau H du Zodiac. Pourpronite Metalphose. Anomal. Alors, Anomalocaris paléozoïque Un deuxième mort du Zodiac. Dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. Mitrium Métal Metalformation Métal formation. Et le dernier c'est Roi du tonnerre, Kedju, Coup d'éclair. Voilà. Donc tout ça, ça sera mis dans le treadbinder du mois de décembre. Voilà. Donc dès que je reviens, promis. Je fais le treadbinder. Voilà. Allez, sur ce les amis, donc je vais vous laisser, hein, parce que je, moi je vais aller manger, donc quand vous verrez cette vidéo, je serai peut-être déjà parti, donc ce n'est même pas la peine, enfin, ce n'est même pas la peine de me contacter sur Facebook, même pas la peine de me contacter sur Youtube, ce que j'aimerais c'est le maximum de likes sur cette vidéo, le maximum de partage, voilà, pour, pour, pour clore un peu tout ça, et moi je reviendrai euh, normalement au, au mois de décembre. Je vais essayer de revenir 9 jours encore au mois de décembre pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, faire des vidéos avec vous. Je suis un peu dégoûté mais bon qu'est-ce que vous voulez je vous dis. Bon sur ce les amis je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez ciao tout le monde. On a pas vraiment le temps de Tout se montre qui on est ensemble.